Coucou Youtube Je fais une classe Uzi Hipfire avec le bon chargeur Elle est juste monstrueuse Vous allez voir, on va s'éclater avec Pensez à liker, commenter, abonnez-vous Objectif, soit vous faire une win au sniper Soit vous faire une win au deckel, Soit une win à la Uzi, ok Putain, j'essaie je de faire l'argent vite chat, mais ça monte tellement rapidement Enfin tellement lentement, pardon Je viens de, je viens, je viens de faire le tour y a rien Il oh, y a une bombe qui vient de me tomber sur la maison. J'essaie d'envoyer de la force aux gens qui campent, quoi. Oh le headshot. Ah j'ai dit à l'avance. Autant pour moi. Désolé chat. Y'a un, décala... un décalage C'est possible chat Oh le fils de pute. Je... je crois que je me fais tirer dessus Par tous les angles du jeu Regardez les gars Il suffit d'attendre 3 secondes 3, 2, 1 Merde, il a bien joué, il a bien joué Mais, t'es es qui toi T'es bizarre, hein t'as l'air malade Mourir, monsieur. c'est Viser, c'est tricher, chat. Hein. Je pense que ça sent le campeur là, non Il y a une vraie odeur de campeur. Hein. Je suis sûr qu'il y en a un. J'ai mis le chargeur de 32 pour que ce soit beaucoup plus efficace, chat. Et honnêtement, le kiff. Ok. Hein. Et... Oh Valentino, c'était encore toi Les gars pourquoi est-ce qu'il met super longtemps à s'activer le masque maintenant Yo, I'm back bitches. J'ai chargé là, je m'en suis pris plein la poire chat. Waouh Qu'est-ce qu'il se passe de toi ça va pas Oh ouais, c'est comme ça. Je... Je... Perplexe. The I'm the nous, y'a nous, y'a ce sont Yann il s'envole souvent comme un Yanou. Faire du Yanou. Yanou, Yanou, Yanou. Aïe, aïe, aïe. aïe Explose-moi le trou de balle. Excusez moi je viens de lâcher ça sous la pression. Je le pensais pas. Et Dieu écrivit sur le verset du Jésuite Tu ne viseras point, mon fils. Et Chaud, dans son infinie sagesse, ne visa point. Oh, mon fils Putain, alors ce langage que fume ma surprise lorsque tu équipas Munusie de façon hip Oh là là, si tu savais ça, ce qui s'est passasse à travers cette armasse. Et chaud, tout en verlant, monta comme un gland dans la bouche d'un élan. Or oh, les autres euh, collègues influenceurs sont pédophiles. Celui-ci est zoophile. Quoi <rire> Qu'est-ce qu'on entend Euh, allez Ah merde, j'ai pas de masque. Ah bah... Non Ah. Ah. Oh, Chaud euh, oh. de la fontaine. Ah, sa fontaine, c'est ta merde, bâtard. Allez, on lance. Bon, j'ai 22 kills. Cette arme est juste trop bien pour faire de la solo. En vrai, de vrai. Je vous jure, elle est, elle, est, elle est excellente les gars. C'est quelle arme C'est la Uzi les gars. Une arme, une arme modern noire-phare sur laquelle j'ai mis une poignée. Le chargeur de 32. Un silencieux mono et le laser 5MW. Là, ce sera disponible dans la description. Pour euh, fêter euh, bah, euh, le top 1, 1 qu'on vient de faire. Let's go. Shoachin, c'est un L'exécution du T1000 avec le code Shoachin dans la boutique, bien sûr, chat. El Codos de las Muertos Shoe Chuonos. Bale bale bale bale bale bale bale bale